Bonjour les amis, toujours ici dans l'hôtel 5 étoiles dans le sud de Tenerife au golfe d'El Sour. Euh, le temps n'est pas merveilleux aujourd'hui mais on s'en contente. Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler du scalping puisque vous savez que le scalping, euh, c'est mon dada, c'est la meilleure méthode euh, d'après moi. J'ai essayé beaucoup de méthodes, j'ai suivi pas mal de formations et c'est vraiment le scalping qui me paraît être la solution la plus intelligente pour avoir rapidement de bons résultats en trading. Alors, le scalping, qu'est-ce que c'est Eh bien, il ne s'agit pas de de prendre un trade n'importe comment, non. Vous avez vraiment euh, des indicateurs qui peuvent vous dire à quel moment le marché va monter, à quel moment le marché va descendre. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer dans les 5-10 prochaines secondes. Ce n'est pas ce qui va se passer dans, dans une semaine, dans 15 jours. Si vous me demandez, ah, c'est de nouveau un avion là qui passe, on va attendre qu'il passe. sont assez bas. Ici, euh, l'aéroport n'est pas loin et en plus de ça, il décolle maintenant dans ce sens-ci parce que le, le vent a tourné avec, euh, avec la pluie. Donc, je vous disais, euh, au niveau du scalping, euh, donc ce qu'il faut, c'est rentrer au moment idéal. Et pour ça, dans, dans ma formation, je vous explique comment la combinaison de plusieurs indicateurs va vous donner le moment idéal pour rentrer et je suis en train de faire donc euh, des vidéos qui vous permettront de voir en live à quel moment je prends mon trade et je vous donnerai l'explication du pourquoi. Pourquoi en fonction de tel indicateur vous devez rentrer à ce moment là et vous verrez que je rentre à un moment précis et je sors très rapidement. Parfois je vais attendre 10 minutes, 20 minutes avant d'avoir les signaux idéaux mais au moment où je prends mon trade je rentre et dès que j'ai des gains, eh bien, je sors de mon trade en bénéfice. Et C'est ainsi que j'arrive à faire des, des séries de 10-15 trades d'affilée gagnants. Il y a même moyen d'en faire plus, j'en ai déjà fait plus. Et ça vous permet à ce moment-là de faire euh, non seulement un trading efficace, mais d'avoir de bons résultats de l'ordre de 90 à 100% de manière régulière. Donc c'est ce que vous devez essayer de faire si vous choisissez euh, comme moi de faire du trading en scalping et vous verrez que les résultats sont assez fabuleux, assez extraordinaires et que vous pouvez apprendre cela très rapidement. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un deuxième avion qui décolle, il y a beaucoup de trafic en ce moment. Voilà. Aujourd'hui, il pleut, mais il fait quand même 21 degrés, donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici en hiver. C'est la haute saison ici à Tenerife en hiver, donc il y a pas mal d'avions euh, qui décollent. <rire> donc, euh, je vous disais, si vous aimez le scalping, si vous voulez euh, apprendre une méthode efficace où je vous montre vraiment comment rentrer euh, au, au meilleur moment euh, pour prendre votre traits et prendre vos gains, et eh bien, je vous invite à vous inscrire à mes formations. Donc vous avez un lien ici au dessus et un lien en dessous qui vous permettront de choisir la formation qui vous convient, Scalping, Kishimoku, une formation plus longue sur trois mois. Mais vous verrez mes étudiants sont de plus en plus nombreux à me dire que c'est la meilleure formation qu'ils ont suivie. donc je les remercie. Je vous remercie si vous êtes un de mes étudiants qui m'a écrit cela et j'espère vous retrouver très prochainement dans mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore Abonnez à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Inscrivez-vous ici en dessous, cliquez sur la petite cloche et ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.